Chers traders et investisseurs, jeudi 31 octobre, bonjour. Alors attention, voilà, euh, la mauvaise nouvelle que nous attendions ou que nous craignions est possiblement arrivée ce matin. Les chinois ont annoncé qu'ils n'étaient pas sûrs du tout de signer la phase 1 de l'accord. Donc tout est remis en question. Nous vous avions prévenu, nous étions en aucun cas à l'abri d'une telle mauvaise nouvelle, donc pour nous c'est une relativement mauvaise nouvelle, nous avons besoin de savoir si elle va être confirmée cet après-midi et nous sommes très méfiants, notre position que nous avions engendrée il y a quelques jours sur le DAX est vraisemblablement stoppée, nous en aurons la confirmation demain. Donc effectivement ces marchés sont difficiles difficile attendons de voir comment vont réagir les américains cet après-midi et surtout la clôture de ces dix marchés américains nous suivons ça de très très près et nous aurons vraisemblablement une vision plus claire dès demain donc ce fut relativement actif ce matin et dans ce contexte nous avons réalisé quatre trades gagnants sur quatre accompagnés de deux médailles nous ne serions pas étonnés que l'après-midi soit tout aussi active, nous verrons bien. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée d'excellente trade, et vous disons à demain.